Bonjour les amis, je vous retrouve pour des euh, énergies du mois de décembre, pour les poissons ascendant lune, Vénus en poisson. Merci d'être sur la chaîne Évangée Lumière, je vous retrouve pour voir euh, ce qui se passe sur ce mois de décembre. Donc on va regarder pour vous quelles sont les énergies que vous pouvez attirer à vous euh, pour, euh, comment je pourrais dire pour attirer l'abondance à vous, alors ça peut être matériel, mais ça peut être aussi spirituel, sentimental. Quel est le message pour vous que vous devez entendre Alors, il y a consommation responsable, c'est bien. <rire> tout, tout le monde devrait être comme ça d'ailleurs. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services Éthique et écologique En tant que consommateur averti Vous choisissez d'investir dans des aliments Biologiques ou des produits D'issus du commerce équitable Vous vivez en toute simplicité Et n'achetez que ce dont vous avez réellement Besoin, donc là on voit que C'est un peu ricrac, en plus avec Noël Vous allez faire attention et consommer Écolo, euh, ou consommer En tout cas plus sain Ah, y a en dessous Attention, à libérer vous de la jalousie alors si vous êtes dans les manques, c'est peut-être que vous avez envie de quelque chose que l'autre a et que vous n'avez pas. Mais au lieu que cette réussite que vous voyez chez l'autre, elle vous inspire de la jalousie, elle, elle faut mieux quelle vous inspire d'aller de, de faire les choses comme l'autre à votre façon, de votre manière, différemment, et de vous mettre en avant avec vos propres atouts et de ne pas essayer de copier ou de ressembler à quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'on dit si les autres peuvent obtenir quelque chose, que c'est vous qui le pouvez également. Il ne faut pas regarder le mauvais côté, en fait. Il faut que vous soyez inspiré. Cette personne réussit, donc moi aussi, je dois réussir. Mais d'une manière, bien évidemment, saine. Hein Alors... Message pour les poissons ascendant lune, Vénus en poisson, mois de décembre, les énergies du poisson, allez go, ouf. labyrinthe, difficile d'obtenir de d'obtenir une invitation, c'est compliqué on va dire, vous allez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui vous évite, qui prend des, des chemins détournés des pour vous inviter, euh... Stagnation, signature, ça vous mènerait à quelque chose. Il y a une attente, en fait. On me dit qu'il y a une attente, mais qu'il y a... Alors, la fête qui vous attend, les invitations, mais euh, euh, il y a des épreuves pour, les a... pour avoir cette, cette fête, cette reconnaissance aussi. C'est compliqué. Ou alors, ça va être compliqué pour... Euh, être invité, euh, aller à, à une fête, à un mariage, à des, ré... <coughs> à des réunions, <coughs> ça y est, ça commence. Alors, message pour les poissons ce mois de décembre pour vous. Alors, on a grimpé, faire un pas, euh, ok, ah bah tiens, on retrouve l'énergie de l'invitation, de, de faire un pas, accepter les invitations, invitation à faire un choix. Donc, ce mois de décembre, ça va se précipiter. On va dire qu'on va peut-être vous proposer quelque chose qui va vous permettre de réfléchir sur une situation qui vous mène sur un autre chemin. Il y a le progrès ici, l'entreprise. Entreprise qui fait quelque chose euh, et qui vous demande de faire, de prendre une décision. Le choix peut mener à, à un autre projet. Hein, par exemple, une invitation à être partagée entre deux personnes, entre deux situations. Euh... on a l'état d'esprit, l'intuition donc suivez vos intuitions sur, euh, sur cette fin de mois de décembre si vous êtes invité euh, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait euh, donner euh, une réussite pour moi la réussite elle est là elle est là à condition que vous fassiez le choix pour vous même vous, vous écoutiez vous et pas les autres si vous avez envie de faire quelque chose pour vous pour réussir, c'est comme ça, si vous suivez, suivez vos valeurs, votre intuition, en principe c'est ça qui va vous mener sur le bon chemin. Donc tout au long de ce mois de décembre, il peut y avoir des opportunités, effectivement d'invitations, etc. Mais c'est à vous seul de vous faire confiance, de choisir en votre âme et conscience et de ne pas vous laisser influencer. C'est comme ça que vous, a, vous arriverez à réussir, à monter les échelons. Donc, c'est très beau, c'est très beau, mais il va y avoir des choix à faire. <rire> Donc, message pour les poissons euh, sur le plan professionnel sur ce mois de décembre. Lumière, c'est bien, J'ai peut-être un petit peu décalé parce que je ne vois pas grand-chose. Responsable, lumière, mise en lumière, évidence d'un retour, on revient à une situation. Ouh, économie, ah, ça peut être positif c'est-à-dire que si vous avez eu des difficultés et que la lumière revient, ça veut dire que sur le plan professionnel, ça va revenir à un état que vous avez connu avant. Euh, il y a un retour d'argent, par exemple. Il y a un remboursement d'argent, mise en lumière d'un retour de l'univers qui vous donne. Donc, si vous faites des efforts, par exemple, pour faire attention, pour manger sain, pour euh, consommer responsable, voilà, éviter le plastique et tout ça, tout, tout ce qui est en relation avec la terre, ça va vous revenir en argent. C'est-à-dire que l'univers va vous donner des opportunités pour gagner plus d'argent, pour avoir une situation que vous n'avez peut-être pas eue depuis longtemps. Euh, alors, il y a quelqu'un qui revient ou euh, il y a une situation qui revient qui va vous permettre peut-être de gagner plus d'argent. Ce que je vois parce que c'est lumineux. Hein? C'est une prise de conscience sur vous, c'est une, une aide, c'est euh, quelque chose qui vous est donné, d'accepter et euh, ce retour de, de situation, de personne euh, vient vous aider à retrouver l'argent que vous méritez. Alors, message, enfin euh, l'argent, professionnellement parlant bien évidemment. Alors, il y a une ouverture au niveau matériel. Justement, une proposition. Encore le, les mois d'automne, donc on est encore sur l'automne, milieu de mois. Et on a la consultante ou le consultant. On vous invite à lâcher prise et on vous invite à vous laisser porter par les événements euh, sur ce mois de décembre. Il y a des offres qui vont vous être données. Vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes sur le plan financier, peut-être un nouvel investissement, une découverte ici, peut-être professionnelle, quelque chose... Euh, sur l'automne qui est important. Et c'est ça, c'est vous qui allez le, le décider, justement. Retrouve l'énergie du choix. Et domaine sentimental pour les poissons. Oh, domaine sentimental pour les poissons. Surprise, événement inattendu. Oula, on se détache. Ah, de la stagnation. Donc, début de mois, il y a une surprise. Il y a comme un événement... Euh, auquel vous ne vous y attendez pas euh, sur le début du mois. Il y a un détachement d'une situation par rapport à vos sentiments, à une relation. Vous vous détachez peut-être d'un lien toxique, d'une habitude, d'une attente. Je vois l'attente là. On se détache d'une attente. Euh, vous pouvez avoir une rencontre soudaine et puis d'un coup, vous vous dites « Bon, maintenant, j'ai un état d'esprit différent. Au lieu de m'accrocher à cette personne, je vais la laisser faire. Je vais la laisser venir. » Voilà. Et les choses vont continuer avec elle. Euh... Début de mois, surprise, inattendue joie, bonheur, je ne sais quoi. En tout cas, c'est vraiment une surprise qui fait que vous allez avoir une opération peut-être euh, du Saint-Esprit qui dit oh « Bon, maintenant, je me, me détache de mes attentes sentimentales et je vais vers ce qui m'est destiné. Je me détache d'un lien toxique, je me détache d'un poids, euh, je me libère en tout cas. Je coupe le, le, le lien, hein, je coupe... Euh, tout ce qui est négatif et après j'ai comme une stabilité ou une stagnation sur la fin du mois donc ça continue comme ça vous allez continuer à vous libérer d'une situation ok ça peut être quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie qui vous fait prendre conscience que vous devez vous libérer d'un lien toxique pour après continuer quelque chose avec l'autre euh, ça peut être une surprise le fait de changer d'état d'esprit justement vous n'avez plus la même façon d'opérer et que, du coup, vous laissez faire et venir la, la situation. Sentimentalement, ouais C'est une addiction ici qui doit, être, euh, qui doit être retirée, en fait, qui doit être euh, supprimée. Une addiction à quelque chose ou à quelqu'un. ouais parce que l'attente, c'est une addiction, en fait. Vous êtes en attente, vous êtes soumis à une relation, euh, vous dépendez de l'autre. En fait, c'est en lâchant euh, prise que vous obtiendrez ce que vous voulez. Tant que vous êtes dans l'attente et la stagnation, vous serez dépendant. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut lâcher prise. Euh, petit message supplémentaire. Donc on va avancer vers la lumière. Une opportunité qui va arriver de manière surprenante sur ce mois, sur ce mois de décembre. Donc c'est à vous de faire le pas, de grimper les échelons, de mettre en lumière vos capacités. Euh, votre conscience d'être ouvert à la surprise, aux surprises en général invitation à revenir à une situation qui s'est passée pendant cet automne et donc à lâcher prise aussi à se détacher à s'en détacher, à détacher de l'attente à détacher de, ce, de, cette, de cette situation on voit l'énergie de la surprise et en même temps, lâcher prise par rapport à ce que vous avez eu et puis on a euh, le choix au niveau financier vous vous restez dans l'attente et addict. Hein Attention à un choix ici et au niveau de, de vos pensées. Pensées positives toujours. Pensées positives pour attirer l'argent. Ouais. Ça me fait penser de la jalousie en fait, l'attente par rapport à une dépendance, la jalousie. Inconsciemment des fois on est jaloux, on ne sait pas, hein on ne fait pas exprès. Voilà, c'est plus fort que nous. Hein c'est un sentiment humain, mais c'est vrai que la jalousie pure, l'autre a réussi et pas moi, ça par contre, c'est négatif pour vous parce que ça va vous faire, euh, déjà, ça va envoyer des mauvaises ondes sur l'autre et ça va se retourner contre vous puisque vous, vous allez aussi stagner. En regardant ce que vous n'avez pas, l'univers ne vous donne pas. Il faut regarder ce que vous avez, que vous pouvez développer, vos qualités. Euh, tout ça, c'est très positif dans le sens où on se détache en fait, c'est ça. Détachez-vous de vos addictions. <coughs> Détachez-vous du toxique. Allez, on fait sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies sur ce mois de décembre pour les poissons Ascendant l'une, Vénus. Les énergies de poissons sur ce mois de décembre. Alors, on a une transformation, yes, et les réponses déjà en vous sur le plan sentimental. Vous allez opérer une forme de transformation parce que vous allez vous écouter davantage, je pense. Si vous avez refusé de vous écouter, vous allez finir par vous écouter et transformer votre vision. Hein, D'où le détachement. Alors, message pour les poissons. On a le moins en cours, donc ça tombe bien, on est pile dessus. Ah, le combat, il va falloir combattre, justement vous battre pour... Eh oui, il y a un ralentissement, d'accord Et oh, ouais, c'est bien. Le bonheur total, c'est chouette. Donc oui, cette opération, ce changement de vision, euh, comment vous réfléchissez avec l'autre ce que vous avez l'habitude de faire, etc., il y a une grosse transformation, c'est en cours de route, hein, parce qu'on a sur le mois en cours, il y a le bonheur qui va arriver. Vous avez euh, certainement des mauvaises habitudes ou des choses comme ça, il va falloir les combattre. Ça, c'est le petit démon qui est en vous, autour de vous. C'est peut-être cette fameuse jalousie. Euh, vous avez tendance à être possessif ou très susceptible. Euh, mais moi, je le combats. C'est quelqu'un ici qui doit combattre pour pouvoir faire avancer sa relation euh, d'une manière un peu plus rapide puisqu'on a le bonheur au bout. Donc, même si c'est un ralentissement sur ce mois en cours, vous aurez quand même au final le bonheur. Il ne faut pas vous laisser faire, surtout. Si vous avez des ennemis, entre guillemets, des personnes qui ne veulent pas vous voir heureuse ou heureux, attention, battez-vous, parce que vous aurez le bonheur ensuite. D'accord Voilà, mes amis poissons. Je vais regarder aussi un, une dernière carte pour un, une notion de temps euh, par rapport à une situation que vous espérez, par exemple. en combien de temps euh, Qu'est-ce qui se passe pour cette situation, pour les poissons Combien de temps Alors, hop Alors, euh, apparemment, c'est le signe des versos qui apparaît. Alors, c'est peut-être à un moment, ce sera important pendant le mois des, des versos. Euh, donner une fraîche impulsion. Il y a 11 semaines ou 11 mois par rapport à votre, votre question. Mais il faut une impulsion nouvelle, vous voyez, par rapport à cette situation. 11 semaines, 11 mois. C'est marrant parce que je me demande si euh, ça ne sera pas justement à côté des, des 11 semaines décembre. Ça va faire 4, 4, 3 fois 4. Ouais, ça va faire quasiment le mois de, de, de février. C'est marrant. Donc, attention à 11 semaines ou au mois euh, du, de février ou 11 mois, si c'est peut-être un vœu qui va demander plus d'investissement. Ok. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Passez euh, un bon mois de décembre. Je vous retrouve bientôt, j'espère. Bisous, ciao, ciao